Je suis née à Delémont, dans le Jura, puis j'ai vécu longtemps à Bâle. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Un beau matin, Gloria, 26 ans, photographe, part en flèche sur un nouveau projet de création. Elle veut prendre le plus d'images possible d'un vieux muséum d'histoire naturelle qui est condamné à la démolition. Il faut savoir que Gloria souffre d'une amnésie et qu'elle déteste, mais vraiment, elle déteste tout ce qu'on fait disparaître comme ça, sans respect. J'aimerais que le lecteur, à la fin de ce roman, se sente comme s'il venait d'ouvrir une fenêtre, vous savez, le matin, quand toute la lumière du jour se déverse sur vous et aussi toute la réalité de notre monde vacillant. Mais que, malgré cela, ce lecteur se sente comme euh, rempli de beauté et aussi qu'il ait une confiance en ses propres forces, exactement comme Gloria.